Alors, Sophia, euh, c'est à toi de redéfinir le, le contexte dans lequel tu as, euh, as envie de vivre. Parce que c'est beaucoup plus large que simplement travailler. C'est beaucoup plus large que simplement te concentrer sur ton activité à toi. Euh, pourquoi est-ce que tu te décales par rapport à ce que tu aimes faire Alors. Je vais te dire ça autrement, ce sera peut-être plus clair ainsi. Euh, tu fais plus ou moins exprès de tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que tu priorises ton corps à ton esprit. Donc c'est la thématique inverse de la question précédente. Tu, euh, tu priorises ton corps parce que pour toi, tu dois être bien dans ton corps pour te sentir en sécurité, pour avoir une certaine sécurité émotionnelle derrière. Alors, et ça, ça sous en quoi Tu es en froid avec le mental, parce que le mental, euh, donc tu es en froid avec l'esprit, parce que l'esprit, c'est euh, dicter des règles. Tu confonds dicter des règles et autoritarisme. Et donc, ça, c'est ça qui te fait bugger parce que tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'avoir ma liberté. Mais en même temps, euh, j'ai conscience que pour atteindre cette liberté, je dois me foutre des règles. Donc, c'est pour ça que tu te laisses une très très faible marge de, euh, de temps pour travailler et donc structurer ta vie. Parce que pour toi, structure structurer ta vie, ça sous-tend être autoritaire envers toi-même. Donc, tu te sens, tu connectes une énergie vraiment d'enfermement, euh, de cloisonnement de je suis emprisonné. Alors il y a aussi quelque chose par rapport à tes objectifs. Je vais mettre ça là, serait... Tu. Alors comment je pourrais dire ça? Ouais il y a vraiment quelque chose par rapport à tes objectifs que tu veux pas euh, que tu veux pas forcément aller chercher parce que ça signifierait te retrouver dans une situation, dans un environnement, dans une routine de vie qui soit vraiment totalement différente. Et ça nécessite pour toi d'aller chercher ton pouvoir. Alors, la thématique du pouvoir, c'est quoi pour toi C'est une trahison. dire l'autre. Tu vas trahir l'extérieur. Euh, pourquoi tu ne veux pas trahir l'extérieur Parce que, en tant que... Ok, c'est l'archétype de l'adulte qui, euh, qui est dysfonctionnel chez toi. L'archétype de l'adulte, c'est... Alors, attends, je ne vais pas aller vers là visiblement. L'objectif, euh, alors, incarner mon objectif et réaliser mon objectif, c'est renier l'autre. Donc, tu as la priorité d'être euh, en, toujours en lien avec les autres à ta manière. Et c'est ça qui te fait un peu buguer parce que tu, tu vois très bien que c'est un serpent qui se mord à la queue. Pour incarner tes objectif, tu as besoin de te retourner vers toi. Tu as besoin de te prendre en compte réellement toi-même. Et là, je ne te parle pas au niveau, euh, au niveau mental, je te parle clairement au niveau énergétique. Euh... Donc, dit autrement, tu as besoin d'être en lien à l'extérieur parce que c'est ta structure, tes, ce sont tes piliers, c'est tes repères. Sans repères, tu es comme de l'eau. Qui se, euh, bah, comme de l'eau qui n'a pas de structure. Tu as besoin vraiment d'avoir un pilier à l'extérieur. Euh... L'info d'évolution pour toi et pour tout le monde, qu'est-ce que ça serait L'info d'évolution, c'est « mmh. Accepte de manger le monde » accepte d'établir, de, de, de définir comment est-ce que tu relations à travers tes propres règles personnelles, c'est-à-dire qui sont initiées par tes, tes désirs personnels, qui ne regardent que toi et qui ne prennent en compte que toi. Donc oui, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme bien placé. Donc tu as clairement besoin de poser ton ego à un endroit de ta vie et visiblement, c'est dans tes relations à tes objectifs. Ah ouais, c'est ça. Si tes objectifs ne te prennent pas en compte, ça ne sert à rien. Parce que tu es là pour vivre et pour t'aligner sur ton identité. Pas pour te décaler en, en fuyant dans les liens à outrance pour te perdre dans une sorte de euh, mélodrame, ça me dit. Donc en fait, tu ne me, me parles pas réellement d'objectifs. Tu me parles, mais euh, comment poser mon ego C'est ça ta vraie question. Ouais, voilà. Merci pour ta question, Sophia. Bonne soirée à toi.